Et bienvenue, alors là je me trouve dans un, dans un environnement un petit peu différent puisque je me trouve dans les studios de la chaîne euh, Weo, la chaîne télé donc, du, du Nord de la France que, euh, que beaucoup euh, semblent bien connaître parce que je vais intervenir en fait à 20h, donc un petit peu plus tard, dans un, dans un, autre, dans un autre cadre pour parler du, justement du futur de l'économie et ça en partenariat avec le CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants. Mais ce qui va nous intéresser euh, donc, là maintenant touche un tout autre, tout autre sujet puisque... Je fais donc le deuxième live évolutionnaire de cette série autour donc des cartes de la les cartes de la conscience, c'est-à-dire de comprendre, d'expliquer en fait toute la cartographie qu'on qu'on a, dont on dispose aujourd'hui concernant la conscience, la conscience humaine. C'est-à-dire comment une conscience évolue, grandit, par quelles étapes elle passe, et tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Alors la semaine dernière, on a traiter d'abord un principe fondamental, parce qu'il va nous servir dans toute notre réflexion sur la conscience, mais sur plein d'autres sujets, à savoir le principe de l'émergence. Ça veut dire pourquoi, à partir d'un atome d'oxygène et d'hydrogène, ça se met ensemble et il émerge une molécule d'eau et des propriétés de l'eau qui n'ont rien à voir avec ces deux atomes originels. En quoi, lorsque tous ces assemblages se font et font des des êtres vivants, des, et bien il peut y avoir donc de la conscience qui se manifeste chez ces êtres vivants, et puis des cultures à part entière, des sociétés à part entière, etc. Il fallait déjà commencer un petit peu par ça, ce que j'ai fait la semaine dernière, et ce qui nous permet donc cette semaine de commencer par une première carte de la conscience, donc vraiment d'entrer dans le vif du sujet, et on va parler donc d'une carte très simple, simplement à trois niveaux, à savoir le pré rationnel le rationnel et le trans -rationnel. Et j'ai bien entendu, comme titre de, de notre échange aujourd'hui, de ce live évolutionnaire, j'ai mis le terme « en route vers le transrationnel » parce qu'on s'en doute bien, il y a un processus évolutionnaire qui se fait dans notre espèce, qui fait qu'on voit bien qu'on va passer par différentes étapes, et je vais essayer de les, de les détailler voilà, dans cette première partie de notre échange. Alors déjà, pour comprendre le, le terme de rationnel, ça veut dire quoi, rationnel Il y a une étymologie qui nous vient du du latin « ratio », qui veut dire « calcul »,« le compte », ou aussi la, la racine du verbe « reor », qui veut dire « calculer » en latin. Euh, on le voit aussi dans les, dans les mathématiques, hein, ce qu'on appelle les nombres rationnels, ça veut dire les nombres exprimés par une raison, une proportion de deux nombres entiers. Donc un nombre A divisé par un nombre B, par exemple, 5 divisé par 3, ça nous fait un nombre rationnel, 5 divisé par 2, ça nous fait un nombre rationnel, et ainsi de suite. Donc on voit, ça veut dire en fait dans les mathématiques des nombres que notre raison peut comprendre par opposition aux irrationnels. Ça veut dire là ça échappe complètement à notre à notre entendement et pourtant il s'agit bien d'entités mathématiques. Voilà en tout cas rationnel ça se rapporte à ratio à raison donc le travail de la raison. Alors on peut observer dans notre parcours personnel que nous commençons notre vie en tant que petits êtres humains dans une phase pré-rationnelle, une phase aussi on pourrait dire sensorielle. Ça veut dire que nous voyons le monde, non pas à l'aune de la raison, d'un raisonnement, mais plutôt au niveau de ce que nous percevons et on ne sait pas trop faire la différence entre soi et ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on peut vivre dans un monde complètement magique, hein, ce qui fait toute la beauté de, de, de l'enfance, donc un monde extrêmement sensoriel dans lequel la différenciation et le raisonnement logique n'a pas nécessairement une place très importante. Et ça va justement constituer l'apprentissage de, de, de notre vie de jeune enfant, de développer des capacités de raisonnement logique. Et l'école, évidemment, va jouer ce rôle important de développer cette faculté, d'aller vers le rationnel. Et donc, le pré-rationnel nous met dans des états où l'on peut croire à une pensée magique mythique et qui peut continuer, bien entendu, au stade adulte. Ça ne veut pas dire que ça s'arrête, par exemple, lorsque une société ou des individus vont croire une religion au sens littéral. Par exemple, une pensée pré-rationnelle chrétienne va croire de façon littérale que Ève a bien jailli de la côte d'Adam et pas autrement, et qu'on on a fait le monde en ce jour, etc., etc., On le prend vraiment au sens littéral du terme. Le pré-rationnel aussi nous met dans une acceptation souvent sans discuter de l'autorité. De l'autorité, j'entends des croyances ou de ce que les Grecs appellent la doxa. Donc, le non-questionnement, parce que les choses existent telles quelles, je les accepte, je les accueille, donc dans une pensée qui reste magique, mythique, et qui se trouve bien sûr construite dès l'enfance, mais qui peut bien sûr continuer pendant l'ensemble de notre vie. Alors, la force de ce pré de eh bien, nous, nous met notamment dans une connexion à la nature, dans une connexion à nos émotions, dans une connexion à notre corps, du fait qu'il y a une fusion qui reste encore avec le monde extérieur. Il y a une non-distinction qui fait que mes émotions, mes envies, mes fantasmes, eh bien, je vais les projeter dans le monde euh, ou les accueillir du monde sans vraiment poser une, une barrière euh, que le rationnel va nous amener. La faiblesse évidemment du pré-rationnel, ben, on la connaît, elle se trouve justement dans des croyances euh, non discutées, non discutables, on va faire la danse de la pluie et il va pleuvoir, on va me tirer les tarots ou me faire Madame Soleil et je vais le croire de manière littérale, on va lire un texte sacré et je vais le croire de manière littérale, je vais obéir à un ordre, on va dire un ordre social sans discuter. Voilà cette étape pré-rationnelle qu'on peut trouver, je le répète, à l'échelle de l'individu et puis à l'échelle collective. Alors si on continue cette progression, si la conscience continue à grandir, elle va pouvoir entrer dans cette deuxième phase, dans ce cercle plus grand, qui transcende et qui inclut. Ça, je le répète, on en a parlé la semaine dernière, ça veut dire j'entre dans le rationnel, dans une sphère de conscience plus grande. Le prérationnel rationnel il existe toujours en moi. Le merveilleux, le magique, il y a toujours des croyances qui vont rester. Mais ma sphère de conscience va devenir plus grande et rentrer donc dans cette phase du rationnel et notamment du mental, de la pensée mentale. On entre en fait dans le travail de la raison, ratio, de la raison, et On se met notamment à enclencher des processus logico-déductifs qui, logico qui peuvent carrément contrecarrer mes perceptions, mes croyances. La science, justement, ça constitue l'approche scientifique et qui souvent va nous montrer, nous enseigner des lois de l'univers qui s'opposent carrément à notre perception de la réalité. Par exemple, je pense que si on demande encore à une majorité d'êtres humains si un objet A plus lourd qu'un objet B, je les lâche, lequel va arriver en premier, eh bien, la perception nous montre qu'en général, l'objet plus lourd il va arriver en premier que l'objet plus léger. Donc, plus on a quelque chose de lourd, plus ça va vite. Ben Non, l'approche scientifique nous a montré que non. Ce qui fait qu'un objet plus léger va moins vite, vient de sa plus grande résistance qui vient de l'air, et donc il va arriver moins vite au sol. Mais si on les met tous les deux dans du vide, une boule de pétanque et une plume vont arriver à la même vitesse. Voilà un exemple de travail rationnel. Donc on voit que le, le rationnel vit souvent un antagonisme, un antagonisme fort avec le pré-rationnel, parce que ça peut contrecarrer nos croyances, ça peut contrecarrer nos perceptions sensorielles, ça peut contrecarrer la culture en général. Donc la force du rationnel, eh bien elle se trouve bien sûr dans l'approche scientifique, qui nous permet de voir au-delà des perceptions et des croyances, elle se trouve dans la force logico-déductive, on rassemble toutes les données qu'on voit, et ça nous dit quoi, on va pouvoir en déduire quoi, on va pouvoir reproduire quoi, etc. Alors ces faiblesses aussi, hein, les faiblesses du rationnel, eh bien, on voit des gens qui essayent de vouloir tout expliquer, qui vont dire que la science va tout expliquer, oui, sauf que la science, elle a quand même du mal à m'expliquer le, le parcours d'un être vivant. Elle a du mal à m'expliquer pourquoi une, une musique va me mettre en émotion. Elle a du mal à expliquer le sens profond de l'écriture, de la subjectivité, etc. Donc, on voit aussi les limites du rationnel. Et puis, si je continue en tant qu'être humain, si nous continuons en tant qu'être humain notre, notre cheminement, euh, et bien on va rentrer évidemment dans une expérience dite spirituelle et là souvent j'entends les gens dire Eh bien ça devient irrationnel ça veut dire ce qui se passe dans mon cheminement je ne sais pas l'expliquer par la rationalité et là il y a certainement une erreur qu'on va justement explorer en fait l'expérience mystique profonde ne nous, ne nous amène pas dans de l'irrationnel mais dans du transrationnel ça veut dire on entre dans un espace qui transcende et inclut le rationnel on a toujours au fond de soi ce pré-rationnel, ces croyances mythiques, ces choses qu'on n'a pas encore déconstruites par la rationalité. On a développé une capacité rationnelle du monde, de prise de décision, d'observation logico-déductive. Et puis, notre conscience continue de, de s'étendre. Et on se met à s'apercevoir qu'il y a un au-delà de la rationalité qui peut sembler irrationnel, mais en fait, qui va beaucoup plus loin. Je dirais, pour faire simple, ça constitue notamment le mariage du cœur et de la raison. On dit souvent hein, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et bien là, peut-être, euh, on peut voir une, une symbiose de tout ça. Alors on a des mots un peu vagues pour dire on développe ses capacités intuitives. Euh, on parle aussi de cette petite voix intérieure qui sait hein, cette, cette notion, cette expérience de l'omniscience. C'est pas dire qu'on sait tout, qu'on sait parler toutes les langues, qu'on a la vérité sur tout. Mais il y a quand même quelque chose au fond de nous qui sait dire si on prend une bonne ou une mauvaise décision. Au-delà des éléments rationnels et qui parfois peut contester la pensée rationnelle. Par exemple, la pensée rationnelle va me dire, bah tiens, si tu prends tel job, tu vas sécuriser ta vie, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, etc. Et puis, le transrationnel dit, bah ouais, mais il y a quand même une autre voie que, que, que je peux sentir qui va peut-être me diriger, je sais pas, vers un chemin artistique où j'ai une opacité du rationnel total, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais y aller parce que je sais qu'il y a quelque chose de juste au fond de moi. Il y a donc aussi une expérience du juste qui marie le soi et le non-soi. On sent au fond de soi qu'on fait quelque chose de juste et on ne peut pas l'expliquer, on peut essayer de l'expliquer à posteriori par du rationnel, mais honnêtement, le rationnel ne suffit pas. Donc voilà une expérience vraiment très intérieure. Ça nous met aussi dans cette expérience dont j'ai parlé dans un live évolutionnaire, à savoir le beau, le bon, le vrai. Donc faire cette expérience du beau, ça veut dire du soi créateur, donc de l'esthétique créatrice qui vient de soi, le bon, ça veut dire de sentir aussi l'expérience, la relation à l'autre ou aux autres et ce que ça fait. Et puis le vrai, le principe de réalité, qui nous connecte aussi justement à ce rationnel. Alors, je pense qu'on a tous dans nos vies, justement, des, des exemples où on se trouve dans des espaces transrationnels. Ça veut dire notre petite voix qui sait, ce choix qu'on va faire en dépit de la raison, en dépit de la sécurité, en dépit de, des calculs, on sait qu'on doit aller là. Le transrationnel, il se trouve aussi invité justement lorsque le rationnel a éclusé toutes ses possibilités. Il faut prendre une décision, on a mis sur la table tout ce qu'on qu pouvait pour déjà faire fonctionner la raison, parce qu'on en a toujours besoin, et puis bon, il n'y a rien qui va nous orienter vers une décision plutôt qu'une autre. Et on va peut-être aller chercher ce qu'on appelle cette, cette intuition. Je vais donner un exemple, une métaphore du transrationnel. On la connaît notamment dans cette belle métaphore, imaginez-vous en pleine nuit, dans une forêt, et en train d'éclairer votre chemin avec une lampe torche. Donc voilà, ça, ça permet de voir ce qu'il y a juste devant vous, ça permet d'éclairer, bah, tiens là il y a un arbre, je ne vais pas marcher dedans, ah, là il y a un trou, bah, je ne vais pas aller dans ce trou, dans ce précipice. Ça éclaire devant soi, sur une assez courte distance. Ça, ça représente le rationnel, ça focalise, ça fait du logico-déductif, j'éclaire différents éléments que j'ai devant la scène, devant moi, et je vais pouvoir prendre une décision. Maintenant, si j'éteins cette lampe, il va falloir un certain temps pour que mes yeux s'accoutument au noir. et Peut-être que je vais voir beaucoup plus loin, mais de façon floue. Je n'ai pas le, le, les contours précis que j'avais avant dans le rationnel. Mais je sens cette montagne au loin, je, je sens cette vallée au loin. Je vais écouter aussi des, des bruits auxquels je ne, faisais pas forcément, je ne prêtais pas forcément attention auparavant. Donc, Je vais développer une sensorialité qui va beaucoup plus loin que ce que ma lampe de poche me permettait d'avoir. Et vous voyez que l'un n'exclut pas l'autre. Ma lampe de poche, peut toujours la rallumer et voir le court terme. Et ma lampe de poche, elle ne va pas me servir pour me diriger à long terme. Elle ne va pas me donner des informations sur le très long terme. Il va bien falloir que je l'éteigne et que j'ouvre mes portes de perception sur quelque chose de beaucoup plus profond. Voilà un petit peu cette métaphore sur l'expérience transrationnelle. Alors, je vous le disais, je le répète, je le répète chaque nouveau niveau on va voir dans toutes les cartes de la conscience, chaque nouveau niveau de conscience transcende et inclut les précédents. Ça veut dire que si je deviens rationnel, j'ai toujours une partie pré-rationnelle en moi. Si je deviens trans j'ai toujours une partie rationnelle qui fonctionne, et tant mieux, et une partie pré-rationnelle qui, euh, voilà, qui fonctionne. Alors, il y a quelque chose d'intéressant aussi que, que le philosophe Ken Wilber a bien pointé en avant, ce qu'il appelle en anglais « le pre-trans fallacy hein, », l'erreur pré-trans. Ça n'a rien à voir avec, avec trans, tel on, on le comprend d'habitude. Ça veut dire en fait que d'un point de vue rationnel, une personne qui a développé son centre de gravité et qui s'ancre dans le rationnel, elle n'a pas encore investi le trans rationnel. Lorsque cette personne voit d'autres personnes dans le trans rationnel, elle ne s'est pas fait la différence, elle va le voir comme du pré-rationnel. Je donne un exemple. Euh, si je vis dans le pré-rationnel, je vais me faire tirer les cartes, par exemple, par euh, une voyante, et ben, je vais croire à la lettre, à la bonne aventure, ou bien on va me faire euh, euh, mon signe astral, euh, et puis je vais croire euh, à tout ce que l'astrologie me dit. Bon. Si je vais maintenant faire cette même expérience dans le transrationnel, je vais utiliser les cartes, les tarots, par exemple, comme un outil de réflexion, un outil de réflexivité. Je les ai bien tirées moi-même, ces cartes. Il y a bien un lien entre mes actions et ce que je tire. Ça génère quoi dans mon psychisme Donc Je vais faire fonctionner l'observateur qui va observer mon mode de fonctionnement et je vais tirer des enseignements par rapport à ce que ces cartes me disent. Elles ne me disent rien, elles n'ont pas un sens en tant que tel. Elles me renvoient à moi-même et à ma propre suggestivité. Et ça devient un outil de connaissance de soi et un outil fin qui peut servir pour de la décision. Et là, j'ai quelque chose d'une expérience transrationnelle. Maintenant, quelqu'un de rationnel, ben, lui, il voit que quelqu'un qui tire les cartes dans les deux sens. Ça veut dire deux personnes qui font une espèce de truc irrationnel. Donc, l'erreur pré-trans, elle se trouve dans cette confusion que les personnes dans le rationnel ont, peuvent avoir. Elles n'ont pas encore investi le transrationnel et elles confondent quelqu'un qui opère dans le transrationnel, elle va la traiter d'irrationnel, avec une personne qui, qui fonctionne dans le pré-rationnel, en la 30 ans, prêtant aussi d'irrationnel. Ça se trouve aussi d'ailleurs, Ken Wilber dit un truc assez intéressant sur Freud et Jung. Par exemple, Freud avait tendance à voir les expériences transrationnelles, donc vraiment spirituelles, profondes, comme quelque chose de pré-rationnel. Ça veut dire vraiment l'expérience purement de l'enfance, de, de la projection, du, de, enfin, du fonctionnement de l'inconscient, donc plutôt dans quelque chose de très de pré-rationnel. Jung, avec les archétypes avait tendance à avoir du transrationnel alors que justement il s'agit peut-être dans les archétypes de constructions tout à fait pré-rationnelles qui existent, qui préexistent avant même notre construction rationnelle, notre développement rationnel. Voilà quelque chose d'assez intéressant à méditer. Euh, alors, on peut passer maintenant à une réflexion plus, plus générale et plus politique et puis on va se questionner ensuite sur nous-mêmes. Dans quelle société on vit déjà on vit dans une société qui, en tout cas dans ce qu'on appelle les sociétés modernes et post-modernes, qui ont très clairement tenté de développer une pensée rationnelle, hein, qui vient notamment avec, euh, en Occident, en tout cas à l'époque des Lumières, ça veut dire, s'opère ce passage dans la culture et dans les institutions où on dit, on décide que, ben oui, la rationalité doit primer, euh, donc je vais contester, nous allons contester ce que dit la Bible, les Évangiles, etc., parce que, on peut euh, soi-disant venir de, de, de droit divin en tant que roi ou le moindre clochard dans la rue. Si on les lâche d'une certaine hauteur, ils vont arriver avec la même vitesse. Donc la gravité s'applique de la même façon pour tout le monde. Ça veut dire que la rationalité nous montre qu'il y a des lois euh, qui semblent extérieures à nous et qui s'appliquent pour tout le monde. Et nos croyances ou notre subjectivité n'a pas grand-chose à voir avec ça. Le transrationnel se remet à questionner ça. Hein, mais... On pourra y revenir dans, dans, dans les questions. Et donc, euh, il y a eu très clairement, euh, à l'époque des Lumières, en tout cas dans le monde occidental, le déploiement d'une pensée rationnelle qui très nettement se met en opposition, en séparation, par principe d'opposition, avec le mode opératoire, hein, donc très rationnel d'avant. Ça ne veut pas dire pour autant que nos sociétés se trouvent complètement ancrées dans le, dans le rationnel. En fait, il y a quelque chose d'intéressant à savoir que on peut appliquer du rationnel, du raisonnement logique, mais sur des prémices totalement pré-rationnelles, voire totalement irrationnelles. On le voit par exemple dans l'économie. Je parle souvent de l'économie comme la religion actuelle, parce que les croyances que nous avons dans les systèmes économiques font que ça n'intègre pas de la rationalité, puisque ça n'intègre pas la thermodynamique, les lois de la thermodynamique. Ça veut dire quelle énergie il faut pour transformer quoi ça n'intègre pas les lois du vivant, puisque les croyances économiques que nous avons aujourd'hui pensent qu'on vit dans un monde infini, dans une croissance infinie, et ça détruit à peu près tout sur son passage. Donc on voit bien qu'on a une croyance obscurantiste. Mais là-dessus, on peut développer des raisonnements tout à fait rationnels, sur ces prémices irrationnelles. Et ça nous donne justement, peut-être, des éléments intéressants sur la pensée, par exemple, néolibérale où on applique une pensée qui se veut très rationnelle, qui veut se justifier par la rationalité, en disant, bah tiens, il n'y a pas de choix, de toute façon, il faut faire comme ça, mais sans questionner les prémices qui, elles, s'avèrent complètement pré-rationnelles. Donc, euh, intéressant à observer, de voir que finalement, nos sociétés se construisent sur un mélange hein, de pré-rationnel et de rationnel, mais elles n'ont pas encore institutionnalisé, elles n'ont pas encore déployé à grande échelle une expérience transrationnelle, qui reste là une expérience purement encore individuelle, mais pas encore vraiment socialisé. Voilà, donc ça, je trouvais important de, aussi de nous questionner là-dessus, on va pouvoir aller un peu plus là-dedans dans, dans, dans les échanges qu'on va avoir avec. Euh, sur le plan personnel, alors, lorsque ça nous pose, je vais finir avec des questions, ça nous pose des questions. Si je fais une évolution vers le transrationnel, ça veut dire, j'installe dans ma vie, déjà je reconnais cette expérience qu'il y a euh, un, une partie de mon être, ce qu'on peut appeler le soi authentique, la voix intérieure, euh, le divin, on, on l'appelle comme on veut, ça n'a pas d'importance. Mais il y a une partie de moi qui sait et je vais me mettre à l'écouter. Et cette, euh, cette écoute de cette partie de moi qui sait va parfois se confronter au rationnel qui me dit ben « Non, fais ça autrement, sécurise-toi, etc. » et va éventuellement se confronter aussi au pré-rationnel, à des croyances, etc. Mais je me mets à l'écouter. Donc, je développe une pratique de ça. Alors, Écoutez, cette petite voix intérieure, au début, euh, nous confronte à plein d'autres voix, parce qu'il y a plein d'autres voix qui parlent en nous. Il y a la culture, il y a le candiraton, il y a les croyances transgénérationnelles qui existent, il y a la peur. Il enfin, y a plein de choses qui nous dictent, des choix, des actions différentes, mais on apprend petit à petit, on essaie d'écouter cette, euh, cette voix qui sait. et puis on se lance dans la vie, on prend des décisions à partir de ça, et on s'aperçoit de plus en plus, Bah ben ouais, ça marche. On peut faire des erreurs, on peut parfois avoir confondu une décision transrationnelle avec du prérationnel rationnel par exemple ou avec des peurs, des injonctions dont on n'avait pas conscience, donc ça s'apprend on développe une pratique mais une fois qu'on a développé cette pratique quel mode opératoire avoir avec les autres parce que, autant on peut faire des choix individuels mais peut-être que la famille ou son conjoint ou sa conjointe ne vont pas bien les accepter comment ça se passe dans le monde du travail comment on prend des décisions si par exemple, si on dirige une entreprise, donc on a plusieurs personnes dont on a et on a des responsabilités opérationnelles avec d'autres personnes, comment on justifie euh, les choix qu'on fait, qui vont justement, je le répète, au-delà du rationnel. Voilà des questions qui restent ouvertes et qu'on va pouvoir euh, explorer ensemble. Euh, ça touche vraiment à une question essentielle d'intelligence collective, notamment comment notre société va pouvoir éventuellement évoluer et s'institutionnaliser de façon à favoriser le, le cheminement vers une approche, une conscience transrationnelle, et pas simplement dans l'individu, mais dans ce qui se vit entre nous. Alors, le transrationnel collectif, euh, on sait le faire depuis la nuit des temps. Des groupes qui se mettent à méditer ensemble avant de prendre des décisions, qui vont sentir, qui vont écouter une parole fine. On évoquait la semaine dernière aussi, par exemple, ce, euh, ce, euh, la, la théorie, de U, the U Theory, développée par, euh, par euh, Otto Scharmer au MIT. Donc, on voit que de plus en plus d'organisations se mettent à déployer des techniques qui font que, collectivement, on va beaucoup plus aller dans notre transrationnel et donc prendre des décisions beaucoup plus informées à partir de ce transrationnel. Voilà. Maintenant, à quel moment ça va arriver à l'échelle de collectifs entiers composés de milliers ou de millions de personnes Eh bien, la question reste, reste ouverte. Voilà. Donc, première carte que je partage avec vous, très simple la rationnel, rationnel transrationnel, il y a, de mon point de vue de chercheur, la, la, la solution, ou la, la, la voie évolutionnaire, elle va passer par le transrationnel. Et donc, les questions euh, de chercheurs sur lesquelles je travaille, les questions que je me pose, euh, se, se formulent de la façon suivante, comment créer des infrastructures qui vont, donc, quand je dis infrastructure ça veut dire des codes sociaux, ça veut dire des, des structures de langage, euh, du code logiciel, comment créer des infrastructures qui favorisent mon transrationnel, qui favorisent votre transrationnel, qui favorisent en fait l'expérience transrationnelle de tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde va y aller, mais ça veut dire qu'il y a de grandes chances pour qu'une partie des gens mis dans ces conditions-là se voient invités dans leur transrationnel et donc vont écouter cette partie de leur conscience. En, en neurosciences, évidemment, ça active beaucoup plus notre préfrontal aussi, hein, donc ça active des fonctions euh, biologiques aussi euh, différentes. Voilà. Comment construire des infrastructures qui nous amènent à ce genre de choses. Voilà, je vais rester sur cette question ouverte et ben voilà, on peut commencer à poser des questions. Alors, je vous invite, je l'ai pas dit au début, à les mettre, à les écrire si vous voulez dans le dans le fil, dans, dans notre chat. Comme ça, Charlotte va pouvoir les voir et puis je vais pouvoir aussi donner la parole aux uns et aux autres dans l'ordre en fait des questions que, que vous posez. Merci de m'avoir écouté. Tu peux oui. intervenir si, si tu veux. Oui, volontiers, bien sûr. Euh, bon, merci beaucoup déjà pour, euh, pour cette vision assez claire. Et euh, oui. comme d'habitude, j'aime bien jouer avec par rapport à mes croyances et mes oui. systèmes de, de croyances, de perception Et euh, tu parles de l'ontogénèse, c'est-à-dire euh, du bébé qui commence à avoir ce, ce, ce moment où il est pré-rationnel, il perçoit est-ce qu'il est différent de ce qui est autour, puis il va connaître l'altérité, comme tu l'expliquais la semaine oui. dernière. Oui. Et dans un principe phylogénétique... Euh, nous on est humain, mais euh, ces systèmes de conscience, comment est-ce qu'ils s'appliquent euh, chez les non-humains, chez les autres animaux que tu veux... Alors, on a malheureusement finalement assez peu de, de connaissances puisqu'on se met à étudier ça que de, de manière récente. Je veux dire, le, les, les, les recherches euh, qui se font sur le monde animal commencent à peine à dire que déjà euh, les animaux ont une conscience d'eux-mêmes une conscience de l'altérité, euh, donc ça veut dire l'appareil neurosensoriel, on, on, on démontre aujourd'hui que les animaux, euh, certaines catégories d'animaux, euh, se voient dotés d'un appareil neurosensoriel qui montre qu'ils ont une conscience. Donc on, on se trouve vraiment au début du B.A.B.A. Alors que qu'expérientiellement, quand on a pu soi-même connecter avec des animaux, on voit qu'il y a beaucoup plus que ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a pour autant une pensée rationnelle ou transrationnelle je vais donner maintenant quelque chose de plus personnel, ça veut dire sur mon expérience personnelle, je sens plus les animaux dans une expérience de conscience pré-rationnelle, ce qui ne veut pas dire pas intelligent, il n'y a pas de jugement de valeur, et ça, merci d'ailleurs de, de, de m'aider à, à le dire, il n'y a absolument pas de jugement de valeur à avoir suivant qu'un être, humain ou non humain, se trouve dans le pré-rationnel, rationnel ou transrationnel et dans chacun de ces espaces de conscience, il peut y avoir une immense intelligence, par exemple, il y a euh, aujourd'hui des dirigeants humains qui vivent complètement dans le pré rational Je peux penser euh, à M. Trump, par exemple, ou à, des, ou à quelques euh, ouais, des personnages euh, voilà, qui vivent dans une croyance magique mythique, et qui ont, donc, ont des pouvoirs énormes et qui ont une immense intelligence dans ce paradigme-là. Ça veut dire qu'ils savent très, très bien se débrouiller là-dedans, ils savent très, très bien agir les leviers... Euh, économique, le mythe, etc. Donc, ils ont une grande intelligence dans ce paradigme-là. Donc, il ne faut pas, évidemment, confondre aussi le type, le type de conscience et l'intelligence qui va là-dedans. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Ça reste un champ, ça reste un champ ouvert. Et surtout, ça nous ouvre, pour l'instant, de manière purement expérientielle, donc de reliance et d'empathie de, et avec nos amis, nos frères et sœurs animaux. Déjà, de commencer par la connexion purement empathique. Et là, pour moi, je vraiment, de m'émerveiller de l'extraordinaire intelligence qu'ils peuvent avoir et qui n'a pas forcément euh, de une nature rationnelle ou transrationnelle et qui n'empêche pas une immense intelligence. Voilà ce que je peux, ce que je peux dire à ce niveau-là. Merci, Daphine, pour euh, cette, euh, cette belle question. Euh, merci beaucoup pour, euh, pour euh, cette petite mise au point. Euh, ça m'a apporté beaucoup d'éléments de réponse à des questions que je vous me posez en ce moment. Donc, euh, merci beaucoup. Et justement, j'étais en train de travailler sur quelque chose de similaire et euh, je me rendais compte que justement, le transrationnel, rationnel, c'était euh, bah, comme tu le disais, le l'union du cœur et de la tête. Et donc, ce serait finalement l'acceptation des deux pôles qui étaient opposés par convention sociale, par croyance, mmh. par expérience et adaptation à l'environnement. Et euh, du coup, moi, je m'intéressais aussi au game design pour euh, créer des jeux. Finalement, on crée un environnement dans lequel, pour s'adapter, euh, on va devoir utiliser euh, telle et telle intelligence d'ondes Ce serait plutôt l'objectif. Est-ce que toi, tu as déjà expérimenté le game design Ou euh, si tu fais des commentaires, si c'est efficace, si ça marche pas Merci. Ouais, super question. De toute façon, dans game design, il y a déjà design. Ça veut dire que on, on réfléchit à comment créer des règles du jeu. Après, on les fait sur un jeu de plateau ou on les fait dans la gouvernance de la cité. Finalement, Dans tous les cas, on fait du design de règles du jeu. Et les règles du jeu, ça veut dire ce qu'on qu peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Alors, Dans simplement le, le game design, il y a, une, je pense notamment à un jeu qui s'appelle le jeu du Tao. Je ne sais pas si, euh, si certains d'entre vous le, le connaissaient. Euh, un jeu qui a déjà un, un certain temps et qui vise justement euh, à déployer une relation et une expérience transrationnelle autour du jeu de plateau, notamment par de la collaboration, du soutien mutuel, de l'empathie. Donc, il ne s'agit pas d'un jeu de, de conquête où il y, un, il y a un gagnant et il y a cinq perdants. Euh, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et on, on se trouve bien dans une notion ludique de jeu. Il y a un jeu de plateau et qui fait qu'on va déployer, effectivement, ça nous incite. Ça ne veut pas dire que tout le monde va, va le vivre, mais ça nous incite, effectivement, à quelque chose de transrationnel. Euh, dans la notion de design, justement, et ça, je vais avoir vraiment l'occasion d'en parler beaucoup plus dans d'autres lives évolutionnaires après, les, après les, les grandes vacances, ça touche à la question, voilà, comment on va designer du software, comment on va designer des codes sociaux, comment on va designer des structures de langage qui font que ça va favoriser, ça, ça favoriser l'émergence, ça va nous inviter plus naturellement au euh, transrationnel. Alors qu'aujourd'hui... Les infrastructures sociétales nous invitent plus au pré-rationnel et au rationnel. Au pré-rationnel par des tas de croyances obscurantistes, par exemple le consumérisme et tout le, tout le, le, le matraquage qu'on fait sur croire que tel, tel produit, ça va nous rendre libres, heureux, etc. Toutes les croyances économiques dont je parlais nous, nous, nous maintiennent, nous confrontent au pré-rationnel le fait de continuer avec une monnaie rare, hein, donc les euros ou les dollars dont j'ai parlé dans des lives évolutionnaires, ça nous maintient aussi dans une pensée à la fois magique mythique de, de la croissance infinie et dans une pensée aussi rationnelle, ça veut dire de rationaliser par les chiffres, par euh, comment euh, s'en sortir au mieux dans cette, euh, dans cette compétition, etc. Donc on revient encore une fois dans les questions de, dans les questions de design. Pour finir sur, euh, sur ce que tu, tu soulèves, sur le, le design, je vais, je vais au-delà du game design, mais finalement, euh, en fait, on fait la même chose. Euh, vous avez probablement remarqué que, euh, puis ça j'en parle dans des, dans des conférences ou des écrits, euh, je pratique cette respiration avant de parler. Et j'ai accompagné de nombreux groupes, euh, qui se, donc de gens qui prennent des décisions ensemble dans des, dans des entreprises ou pour, euh, pour prendre des décisions à l'échelle d'une ville, ou etc. Donc des gens qui décident ensemble, qui opèrent ensemble, euh, à euh, pratiquer cette respiration avant de parler. Bon, ben voilà un changement de code social, tout simple, puisque les codes sociaux classiques font qu'on peut s'interrompre, on développe la pensée logico-déductive, elle va très très vite, cette pensée-là. Maintenant, si je me mets à respirer, ça veut dire que je peux m'offrir un temps de méditation, je peux m'offrir un temps de reliance à mon cœur, à mes émotions, à mon corps, à ceux des autres aussi, par principe empathique. Et donc, déjà, ce simple changement de code social, se mettre ensemble à respirer avant de parler, même soit tout seul, eh bien, ça active beaucoup plus une expérience déjà transrationnelle. Donc là aussi, on fait du design. En faisant ça, je fais du game design, c'est-à-dire je change un code social, je hack les codes sociaux, puisque les codes sociaux actuels font qu'on va très vite, on s'interrompt, on ne laisse pas de place au silence, etc. Donc déjà, si un collectif se dit, tiens, on va équilibrer, techniquement parlant, les temps de silence, donc de l'intériorité, avec les temps d'action, ça veut dire les temps de parole, les temps où on décide, les temps où on interagit, etc. Si on crée un équilibrage, eh bien, on va très certainement activer beaucoup plus une expérience transrationnelle que simplement une expérience prérationnelle ou rationnelle. Donc voilà, le design s'avère effectivement absolument essentiel et je vais avoir l'occasion vraiment de faire des lives évolutionnaires là-dessus, sur comment, dans des codes sociaux, comment dans des lois, comment dans des systèmes monétaires, on peut justement beaucoup plus activer ce transrationnel. Très important ça. Donc, merci pour, pour cette question, Thomas. Merci. Moi, j'ai, je m'amuse en ce moment à, à donc j'ai un code trans, euh, je sais comment tu l'appelles Transrationnel. Transrationnel. Voilà. Euh, C'est-à-dire que je m'écoute avant quand je suis dans un groupe. Je m'écoute moi d'abord et j'écoute les autres avant de parler. Voilà, je ne fais pas la respiration que je connais parce que j'ai vu plusieurs euh, conférences de toi, des interviews et je te vois justement respirer. Mais euh, donc je fais ça, c'est que je m'écoute d'abord, voir euh, comment je me sens dans le groupe et, et par rapport à ce qui se passe. Et après, j'écoute euh, tous les autres avant de parler. Ça ne fait pas longtemps que je fais ça, mais euh, c'est super. Voilà, c'était juste un petit témoignage. Oui, merci, merci ton témoignage, Doudou, de, de, de partager ça. Et ça nous amène d'ailleurs aussi à quelque chose d'intéressant, puisque le, le transrationnel, notamment, se trouve, on va dire, beaucoup plus dans le féminin, puisque le féminin a développé cette, cette fonction, cette capacité empathique, hein, le féminin en nous. Enfin, en tout cas, le transrationnel va se trouver plutôt dans une alliance entre, pour préciser, entre ce masculin et ce féminin, parce que le masculin, lui a cette capacité, effectivement, rationnelle. Dans le rationnel, il y a vraiment une notion aussi d'effort. Ça veut dire donc de, de briser euh, les, les limitations euh, de la perception, les limitations des croyances. Il y a quelque chose d'assez directionnel, d'assez intentionnel, qui demande, on va dire, de percer des murs, hein, de, de, de, de percer au, au niveau de la raison. Et Justement, il y a toute cette... Euh, dans, en philosophie, on, on voit à quel point euh, la notion de la raison, demande, enfin, engage un combat intérieur euh, individuel et collectif justement, c'est-à-dire d'aller au-delà des croyances, au-delà de, de toutes les constructions, dans les constructions de la doxa qu'on a pu avoir. Le féminin, lui, justement, nous permet d'aller dans cette intériorité, d'écouter. Euh, alors on parle aussi, on caricature avec le cerveau droit, le cerveau gauche, bon, je trouve ça un petit peu simpliste, mais... En tout cas, cette dualité du masculin et du féminin, on va la trouver aussi dans cette pensée rationnelle et transrationnelle. Et il faut les deux ensemble. On ne peut pas accéder à la pensée transrationnelle uniquement, euh, si, en fait, si on a chanté la pensée rationnelle. Et ça, j'insiste dessus, parce qu'on peut souvent se tromper, soi-même. Euh, je parlais hein, donc, de l'erreur pré-trans euh, auparavant, elle s'applique aussi pour soi-même. Je peux avoir l'impression de vivre une expérience transrationnelle, euh, et, puis, euh, et puis finalement, je vis un truc complètement très, très rationnel que je n'ai pas checké, je n'ai pas fait euh, tout ce qu'on appelle le shadow work, ça veut dire le travail sur l'ombre, un, un long travail de connaissance de soi pour connaître aussi les pièges dans lesquels on peut se, se fourvoyer. On va voir aussi, euh, on voit souvent des leaders spirituels euh, qui peuvent très souvent d'ailleurs avoir connaiss... commencé par une véritable expérience transrationnelle. Ils vivent vraiment un truc tout à fait authentique. Et puis leur expérience se socialise, ça devient un peu une religion. Ça devient un ordre social, la société commence à s'organiser autour de ça, à figer un petit peu des codes, et puis petit à petit, ça bascule dans du pré-rationnel, et y compris le leader spirituel lui-même peut aussi aller s'installer là-dedans, parce que ça devient une croyance, et non plus une expérience directe. Donc je le précise aussi, l'expérience transrationnelle doit sans cesse se checker, se tester par la rationalité aussi ça veut dire que ben oui il a pas de enfin, la, la, la, la rationalité elle, elle check quand même les choses elle vérifie les choses et puis elle voit ses propres limites et là elle nous permet d'aller dans cette au-delà de ça mais la distinction ça n'est pas toujours facile facile à faire voilà en tout cas merci de, de ce témoignage que tu me donnes d'aller vérifier et checker au fond de au fond de soi et ça me donne envie de partager du coup oui oui tu sais que, bon, quand je t'ai rencontré en 2007, donc je rencontrais Otto Charmer et puis Théorie U, en fait, c'est une partie de ma vie, hein, maintenant depuis 13 ans. Donc c'est plus qu'une expérience, c'est vraiment euh, voilà, quelque chose de très profond. Et dans ce que dit Otto Charmer, dans son expérience, c'est que cette mise au monde du nouveau n'advient vraiment que quand on passe, bien sûr, open mind, avec cet esprit du débutant, donc, reset, vraiment se remettre en, en ouverture de l'instant. Mais ma question va porter sur open heart, open will. Parce que, tu vois, c'est rigolo. Il y a des Canadiens qui m'ont dit récemment, ah oui, mais nous, la théorie U, dans notre expérience, on ne place pas les choses de la même manière. Et je me suis dit, ah, c'est intéressant, il faudrait que j'expérimente moi-même. Donc, je, je cherche là, dans cette voie, alors j'aimerais ton feedback. L'idée dans Open Heart, bien sûr, c'est que, comme le cœur spirituel, c'est un lieu de rencontre de terre, ciel, donc c'est un lieu de, de centre de la croix, donc un lieu d'ouverture, de, de, de, d'empathie, de compréhension que l'autre est un cher moi-même. Donc déjà, on est dans, euh, voilà, j'étais en conflit avec l'autre, mais finalement, c'est avec une partie de moi-même et… Et tout ce qui se passe actuellement aussi, euh, bon, j'étais peut-être victime, mais en fait, je suis aussi euh, de l'autre côté. Enfin. Mm. Et donc ça, c'est vraiment une ouverture qui permet de sortir du cynisme. Et, et ça, je le vis, je le comprends. Et à chaque fois que je suis redevenue un peu cynique par pression, par gestion de mon stress, j'ai pu sentir que si j'allais vraiment au fond de moi, je pouvais réouvrir mon cœur et me réouvrir à, à toute cette dimension plus vaste. Mm. Mais alors, l'étape d'après elle me semble plus complexe pour aller sans doute vers le transrationnel, je ne sais pas, euh, parce que je crois aussi qu'il y a beaucoup de confusion, c'est open will. En fait, moi au départ, euh, je suis d'une culture chrétienne et j'avais trouvé une compréhension araméenne de la prière de Jésus qui disait qu'au fond, si j'allais au fond, au fond de ce que je désirais pleinement, c'était un peu une rencontre avec le désir de l'univers avec, avec ce que la vie appelle en moi et dans le, le chemin du avec autocharmeur, il y a quelque chose de cet ordre là c'est quand on lâche prise quelque chose de l'ego qu'advient vraiment ce moment de pleine conscience pour mettre au monde le nouveau mais Open Will son grand obstacle c'est la peur <rire> et donc voilà j'aimerais que tu me parles de Open Will donc, tu nous parles de Open Will <rire> avec Open Heart. Comment ouais. c'est pour toi Mais déjà voudrais-tu euh, préciser justement euh, Open Will comment, comment toi tu le vois Comment tu le, tu le définis euh, tu La première personne qui m'avait inspiré euh, sur Open Will justement, c'est un, un, un change maker dont l'âge de suite j'ai plus le nom. Euh, un type euh, très chouette aux États-Unis et j'avais compris enfin lui il disait grosso modo quand j'interviens dans une organisation moins j'en sais sur l'organisation moins je vais mettre la volonté de mon ego moins je vais avoir d'attentes sur ce qui doit être etc plus je vais me laisser être et lâcher prise plus les choses vont devenir grosso modo euh, voilà moi ça c'est quelque chose qui me parle mais après avec la peur c'est plus compliqué oui, tout à fait, euh, et, et ça, ça, ça nous amène effectivement dans une question essentielle de la, de la peur, parce que la peur constitue une petite voie, très euh, rationnelle et aussi très rationnelle. Nous avons notamment développé la rationalité comme un, au départ un mécanisme évolutionnaire, ça veut dire qu'il nous permet par le logico-déductif d'anticiper des dangers. Oui. Donc euh, ça veut dire de, de, de produire dans notre psychisme, des situations qui n'ont pas encore lieu, mais qui potentiellement pourraient, pourraient avoir lieu. Et ça veut dire que notre cerveau, d'ailleurs, ne sait pas faire tellement la différence. D'ailleurs, souvent, on se rend compte qu'on n'a plus peur de la potentialité d'une situation, mais lorsque la situation arrive, on n'a plus tellement peur, finalement. On avait beaucoup plus peur avant. Donc, on a peur de la peur, tout comme on a, on a, on a, on a la souffrance de la souffrance, on a la colère de la colère, etc. Donc, euh, et ça, ça se, ça se joue beaucoup dans l'espace de la rationalité, parce que la rationalité, euh, il, suffit de, il suffit de le voir, on voit d'abord par défaut, les risques. Tiens, si je quitte mon emploi, que va-t-il se passer Quel risque Peut-être après, je vais pouvoir voir les potentialités, écouter mon cœur, écouter ce, ce, ce soi qui sait, etc. Mais d'abord, la fonction rationnelle, elle va évaluer les risques. Si je quitte telle personne ou je rencontre telle personne, si je, je vais dans cette maison plutôt que telle autre, etc. Donc, ces choix de vie qu'on fait, si je me marie avec cette personne ou pas. On a en premier lieu le logico-déductif qui calcule les dangers, donc qui active... Les mécanismes de, de peur. Ça fait aussi, par exemple, que par défaut, l'étranger, l'autre, représente souvent plus un danger, une potentialité de danger, qu'une potentialité de joie, de plaisir, de rencontre, d'ouverture, etc. Il faut activer des mécanismes plus subtils et plus profonds pour transformer l'inconnu dans une potentialité agréable. Donc voilà. Donc déjà, effectivement, il faut noter que la rationalité relève d'un processus évolutionnaire qui nous, a très, et qui nous sert très largement, parce que ça permet quand même d'anticiper beaucoup de dangers, euh, à l'avance et avant qu'ils se produisent, plutôt que dans leur immédiateté. Donc intéressant de, de noter ça. Et puis on a su ensuite utiliser ce, cette même fonctionnalité eh bien, pour faire des choses comme euh, les mathématiques, des sciences, euh, des lettres, des choses absolument extraordinaires. On utilise cette, euh, cette fonctionnalité pour d'autres choses que leur, euh, leur, leur principe originel donc par des mécanismes d'émergence. Mais il faut bien, effectivement, noter cette notion, de, cette notion de peur. Et le transrationnel, justement, donc ce, ce, ce open-way, justement, dont, dont, dont, dont on parle ici, euh, nous confrontera de toute façon toujours à cette peur. Ça veut dire qu'il y aura toujours le logico-déductif qui, qui nous alertera. Et à juste titre, il faut l'écouter, parce qu'il y a des vraies peurs, il y a des vrais dangers qui peuvent arriver. Et ce qui fait que par rapport à ça, on va pouvoir faire des vrais choix ensuite. Et de se dire, ok, j'ai entendu, j'ai vu tout le tableau de bord, j'ai vu toutes les petites lumières rouges, il y en a certaines, vraiment, je les écoutais totalement, parce que oui, euh, il faut les écouter, sinon je meurs. Et puis d'autres, euh, ok, ben je prends le risque, puis je vais. Euh, voilà. Et donc Vraiment important. Ensuite, sur euh, ce que j'ai appris, moi, dans ma propre expérience transrationnelle, ça fait que euh, je ne peux plus raisonner dans ma vie par objectif. Ça veut dire par le principe de la projection mentale de me dire je vais faire tel projet, je vais aller là. Alors souvent, je parle de projet avec mes pères, parce qu'on on vit dans une société rationnelle, où on doit dire, Mais voilà, mon projet, je veux aller là, je veux faire telle chose, etc. Mais dans ma réalité, ça se joue plutôt sur un pas après l'autre, mmh. dans une sensorialité la plus complète possible, et de mmh. faire le pas juste, et puis un autre pas juste, et un autre pas juste. Et ça peut donner un chemin qui semble extrêmement erratique, vu du point de vue rationnel, encore une fois, mais qui m'amène dans des évolutions, des situations, des richesses, des expériences que jamais le rationnel n'aurait pu prévoir, planifier, anticiper. Donc, ça veut dire vraiment se concentrer. j'ai dit dans quelque chose qui se dans une sorte d'hologramme où il y a toutes les potentialités. Au fond de soi, on sent le pas juste et on a confiance que pas juste, plus un autre, plus un autre, plus un autre va ben nous amener au bon endroit. Et ça. Euh, amène aussi à ce, tu, à ce que tu disais, sur le fait qu'à ce moment-là, on fait aussi cette expérience extraordinaire qu'il y a une convergence entre ce que l'on vit de juste pour soi et ce qui vient de juste pour le monde. Cette, mmh. disso, cette opposition apparente de l'égoïsme versus l'altruisme, elle s'estompe complètement parce qu'un être qui va, hein, quand on sait qu'on va vers ce qui nous met en joie, hein, un extraordinaire indicateur, un GPS fantastique, et ce qu'on sent de juste, ça m'amène à poser des relations justes avec les bonnes personnes, à créer quelque chose de joyeux qui inspire, et qui m'inspire, et qui inspire les autres, et qui me laisse m'inspirer par les autres, et qui fait qu'immanquablement, ça va avoir aussi des, des conséquences dans le non-moi, donc chez les autres, aussi tout aussi intéressante. Et cette distanciation, l'opposition ce, entre l'ego le, et le non ego où l'altruisme et le non-altruisme s'estompe complètement. Et ça, ça s'avère aussi une expérience vraiment très, très forte avec ces pièges, parce qu'on peut aussi tomber, encore une fois, dans, si on ne fait pas attention, si on n'y a pas de vigilance, on peut redevenir prérationnel et tout justifier au nom d'une connaissance euh, omnisciente qu'on a et qui justifie tous les actes et puis qui redevient des, des croyances et, de, <rire> et du dogme. Donc euh, on marche sur, euh, sur un fil ici. Ouais. Voilà, merci, Yana, d'avoir fait <rire> ça. Ouais. Donc, reset, hein, à chaque et, fois, reset, ouais. reset. <rire> Merci tout beaucoup. Merci. D'autres feedbacks, questions J'ai une question. Oui. Euh, J'essaie de me projeter dans le transrationnel par rapport à, à mes expériences. Et euh, mon expérience est que, bien sûr, on vit des vies différentes. Enfin, on crée notre réalité, donc la réalité de l'autre est différente. Et c'est comme si, à ce niveau-là, dans le trans relationnel, il y avait un. Un nombre de possibles gigantesques dans ma perception et finalement je peux essayer de communiquer ou d'être d'être présente à ce niveau là avec l'autre sans pour autant euh, comment dire pas vivre la même chose mais être à des niveaux différents enfin euh, je sais pas si j'arrive à être compréhensible mais l'expérience que j'ai c'est quelquefois être dans ce niveau euh, euh, spirituel mais d'être un ne euh, pas être vraiment avec la personne ou de pas d'être présente corporellement avec une personne, mais de ne pas être euh, exactement, euh, vivre la même chose ou se euh, comprendre. Voilà. Je, je voulais savoir ce que tu en penses, si ça te parle. Alors, ce que ça, ça m'évoque, on va on va construire dessus, parce qu'il n'y a pas d'élément de, de réponse absolue, ça m'évoque plusieurs choses. Bon, déjà, on, on vit les uns les autres et on peut se trouver avec des personnes qui, qui vivent dans d'autres niveaux aussi. On va voir notamment dans d'autres lives évolutionnaires des cartes de la conscience plus fines, hein, donc qui se vivent dans des gradations de, de, de conscience différentes de soi. Et donc, il y a un vivre ensemble. Nous devons vivre avec des personnes pré-rationnelles, rationnelles et transrationnelles si je reste sur cette carte simple. Donc déjà, par exemple, des situations typiques euh, qu'il qui peut y avoir, euh, je peux me trouver vraiment dans un état euh, transrationnel et j'ai face à moi une personne très rationnelle qui va vraiment appliquer le logico-déductif, etc. Et là, il peut y avoir vraiment un gap qui peut se passer, ou vice-versa. Je peux aller dans quelque chose tout à fait rationnel, et j'ai face à moi quelqu'un qui vit vraiment une multidimensionnalité, une expérience plus grande, et moi, boum, je réponds par du rationnel, de l'analytique, etc. Et ça ne va pas plus loin. Ça veut dire que j'ai coupé ma sensorialité, ma capacité empathique, qui fait que je peux percevoir d'autres choses, quitte à les traiter aussi avec la raison, parce qu'encore une fois, je répète, on ne met pas sur off la raison quand on va dans le transrationnel Contrairement à l'irrationnel, là, on a switché le, le, le raisonnement, à l'a mission sur œuvre. Donc, il peut y avoir déjà des moments où on oscille à des niveaux différents. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas caricaturer en disant, tiens, il y a une personne qui vit dans le transrationnel et une autre dans le prérationnel, elle vit figée là-dedans, elle ne se comprend pas. On oscille. Dans la même journée, voire dans la même minute, je peux aller dans différents niveaux. Mon point de conscience peut osciller aussi. Hein, sans cesse, je peux avoir une conscience qui se rétrécit à un moment dans le pré-rationnel parce que j'ai peur, j'ai une croyance des zones d'ombre que je n'ai pas analysées que je n'ai pas encore explorées, et boum, me voici revenu dans du pré-rationnel, et j'ai une conversation avec toi, où là tu te trouves vraiment dans pleine expansion transrationnelle et ça ne va pas forcément bien se passer donc il peut y avoir ces éléments là il y a aussi les autres éléments fondés sur l'ontologie ça veut dire comment, enfin, quel sens un, un ensemble de mots peut avoir et là, donc, alors là, on le voit beaucoup, notamment dans la relation amoureuse ou dans les, dans, dans, dans les couples. Euh, ce qui va faire qu'un couple va se construire, euh, va notamment se, se, se jouer sur l'analyse et des, des moments d'explication assez, assez longs parfois, sur « Tiens tel mot, euh, il a pu te mettre dans une colère noire ou déclencher des, des peurs, parce que pour moi, ça un sens, ça avait un côté tout à fait anodin, mais pour toi, ça a un trait à ton histoire personnelle, euh, à, à une construction expérientielle tout à fait différente de la mienne, et j'ai dit ça, un truc anodin, et pour toi, ça va chambouler plein de choses. Ou vice-versa, etc. Et donc là aussi, l'approche rationnelle et transrationnelle là vont nous aider toutes les deux. Rationnelle parce que oui, on va discuter de ce qu'on a pu observer, de ce mot. Il veut dire quoi On explore, donc on, a, on, a, on applique une véritable méthode analytique, on analyse les choses. Et puis transrationnelle parce qu'on reste quand même en empathie et on reste aussi dans le soin, et on arrive à voir ce qui veut émerger au-delà de la pure explication de texte. Ça veut dire, de, ok, on peut constater des différences qu'on a, par exemple, sur des, sur des mots ou des expressions, euh, ou des espaces expérientiels, et on a fait un truc analytique, béton, et ça reste sec. On reste dans quelque chose de la notion de séparation, et la raison, je répète, elle sépare, elle classifie, hein, donc c'est très bien faire ça. Si je ne vais pas aussi, dans ce transrationnel, ça veut dire de, en même temps de me relier à, tiens, il y a quoi comme trésor derrière ça Il y a quoi qui veut émerger Il y a quoi qui veut se dire au-delà de ce que la raison a réussi à disséquer, à analyser, décortiquer, etc. Et bien non, on va rester sec et on va rester divisé. Et ça fait notamment, on le voit aussi à l'échelle macro de la politique, quand on parle par exemple de politiques qui se font uniquement sur de l'analyse, sur des nombres, etc. Donc une politique rationnelle, qui se veut rationaliste, et qui s'avère tout à fait destructrice du vivant aussi, parce qu'elle reste enfermée dans son, dans son seul rationnel. Elle ne sait pas, il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la réflexion évolutionnaire, de la destinée humaine, etc. Or, la politique, au sens le plus noble du terme, on devrait aujourd'hui euh, réviser nos, nos mythes individuels et collectifs, réfléchir euh, et laisser émerger au fond de nous-mêmes cette société d'après dont nous avons profondément envie, et après, éventuellement, on va y appliquer des éléments rationnels de construction, d'institutions, de lois, de, de, de, de codes logiciels, de codes sociaux, etc. Mais on a besoin de ces deux choses-là. Et une, une pensée purement rationnelle, évidemment, ne va, va pas suffire. Donc voilà, je, ça nous ramène, hein, ta, ta question, Delphine, elle nous ramène à ces questions de décalage qu'il peut y avoir et à quel point on va avoir besoin d'appliquer, d'aller chercher en tout cas nos espaces dans la rationalité et dans la transrationalité. Et aussi dans la pré-rationalité. Parce qu'elle nous relie à nos origines, elle nous relie à nos lignées, à notre, à notre histoire, à nos filiations aussi, à notre espace sensoriel. Donc il faut évidemment essayer de réconcilier les, trois et d'écouter les trois. Voilà. Je ne sais pas si ça est clair. Oui, si, si. Merci beaucoup. Avec plaisir, Delphine. Oui. Des témoignages et puis aussi peut-être des questions par rapport au fondement transrationnel. Euh, surtout ces derniers mois puisqu'on a été amené à être dans du distanciel il y a un groupe très intéressant qui s'appelle Time to Breathe c'est une initiative de Belge on va dire au départ qui s'appuie sur l'approche de Yohann Amassi l'écologie profonde du travail qui relie, la spirale qui relie où avant, au début de toute session on prend un temps où effectivement il y a cette respiration, euh, ou méditation, peu importe. Et c'est vrai que ce, cette approche, ce regard, permet vraiment d'avoir euh, une relation après dans, dans toute la session, surtout lorsqu'on est en distanciel, hein, on connaît tous les affres, <rire> De, de ces réunions par Zoom, ou en tout cas certains, certains, certains d'entre vous. Et ça a vraiment, pour moi, enrichi et donne une autre dimension, et c'est quelque chose qui serait tout à fait intéressant de pouvoir partager dans d'autres groupes, si on est amené encore à faire du distanciel de cette façon. Mmh. Et puis, il y a également, dans une autre approche qui est plus proche de la dimension du, du corps, ce que l'Université du Nou, je, je, je l'évoque, mais en fait, il y a d'autres groupes qui le pratiquent aussi. Quand euh, l'Université du Nou, donc, ils ont une pratique de la gouvernance partagée, ils utilisent beaucoup d'outils d'intelligence collective, c'est ce qu'ils appellent le senso oui. où euh, ils ramènent tout effectivement au niveau du corps, le corps étant le, le médium par excellence de, de, qui est dans l'instant dans présent. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais partager en termes de de témoignages. Sinon, la question à laquelle là où j'ai évolué pas mal dans dans les environnements où où il y a enfin, autour de de personnes qui qui sont dans la transition, la transition écologique, citoyenne, numérique, avec cette volonté vraiment de de basculer, on sent vraiment c'est très fort et surtout ces derniers mois. Et pourtant il y a euh, cette croyance, <rire> j'aurais tendance à dire ça, euh, prérationnelle de cette dimension de survie qui est très présente et qui empêche simplement cette, ce basculement. On sent bien qu'il tous ces enjeux, ces trois expériences que tu évoques. Et, et pour moi, je ne sais pas comment effectivement pouvoir partager, mm. puisque tout ce que tu viens de, de dire, c'est quelque chose j'explore on va dire ça comme ça donc si ça me parle beaucoup et c'est vrai que c'est vraiment un nœud à cet endroit là et je ne sais pas comment faire basculer alors j'imagine que dans la la prochaine réunion de ce soir ça va être abordé puisqu'il y a la dimension économique mais je ne sais pas si ça évoque quelque chose que je viens de, de partager merci Merci Lorenzo. Merci déjà pour ton pour ton témoignage et on va terminer sur ta sur ta très belle question. Alors une des forces et des faiblesses justement, je pense que la, la, la question en fait l'enjeu se trouve dans, dans, dans le rationnel. Une des forces et des faiblesses du rationnel consiste à faire des catégorisations. L'écologie notamment la pensée écologique fait beaucoup ça. Par exemple on parle de on parle d'écosystèmes, on parle d'espèces, on parle du vivant. Il s'agit de catégorisation. Mais lorsque je je catégorise je me, donc, je sépare, hein, je crée des grandes catégories, mais euh, la catégorisation, ça veut dire aussi, je ne sais pas, quand on dit euh, les migrants, les chômeurs, les SDF, euh, les, euh, les gays, les, etc., euh, les, les hétéros, ça nous sert, on a besoin de ces objets mentaux, mais lorsque je catégorise, je fais aussi en même temps une opération assez destructive, qui peut s'avérer destructive, qu'on appelle la réification ou la chosification. Ça veut dire que je me sépare de l'expérience sympathique à partir du moment où je euh, catégorise. Et on voit par exemple tous les, tous les principes de racisme, je vais prendre quelque chose de plus, de plus ancien, lorsqu'on avait on va dire des sociétés euh, racistes au sens institutionnel et systémique du terme. Toujours du racisme, et on le sait, l'actualité nous en parle bien sûr aujourd'hui. Je, je parle par exemple de sociétés esclavagistes. Eh hein. bien, on parlait de catégories de, de personnes, comme par exemple les esclaves, les noirs, les nègres, etc., euh, donc, de catégories de population, justement, le fait de les catégoriser, ça, ça exclut de mon champ d'expérience, ça les exclut de mon champ d'expérience empathique. Et donc, les constructions de séparation euh, se, se jouent là. Alors, on le voit, on voit le, le subterfuge assez facilement sur des choses passées, comme par exemple euh, le racisme, l'homophobie, euh, le, le, le sexisme, euh, etc. On voit bien que à chaque fois qu'on catégorise une partie de la population, on se coupe du processus empathique. Et ça continue aujourd'hui. Par exemple, quand on parle de, de réfugiés ou de migrants, c'est une sorte de vaste catégorie, mais qui reste tout à fait dans des espaces mentaux et avec lesquels je n'ai pas forcément une relation empathique. Et tu parlais justement de, de groupes d'écologie, de, de, je pense que ça touche à une des limites de l'écologie, qui bien sûr va bien faire aujourd'hui, mais qui en parlant d'écosystèmes, en parlant d'espèces, au pluriel, en parlant du vivant, en parlant de biodiversité, qui reste des concepts essentiels, on a besoin d'y réfléchir, mais ne vont pas forcément dans cet espace transrationnel. Si je vais dans l'espace transrationnel, ça veut dire que je développe une faculté de me relier, non pas à des espèces, mais à des êtres, à part entière. Et ça n'a rien à voir avec Walt Disney, Bambi, euh, ou ces choses-là. Et là, on va par exemple commencer à déconstruire la pensée dite spéciste. Le spécisme, tout comme le racisme dont j'ai parlé auparavant, fait qu'on résonne dans une sortes de grandes catégories qui s'opposent. Et donc ben là, je ne plus parler, par exemple, parler des espèces, mais j'ai parlé d'une vache en particulier, en tant qu'une personne, et qu'on veut parler de son chien ou de son ami, donc de, de personne en tant, que, en tant que telle. Donc il y a la notion de personnification qui s'oppose, ou qui se distingue de la notion de chosification. Et la pensée écologique, elle manque encore de, de, de ça, et donc je vois beaucoup de gens qui veulent vraiment bien faire, qui veulent penser... Le monde d'après, donc, qui développe une vraie pensée systémique, donc rationnelle, et rationnelle poussée, on va dire, dans un rationnel avancé, il y a aussi des gradations dans le pré-rationnel, rationnel, trans-rationnel, trans on verra qu'il y a des niveaux plus subtils, on en parlera dans les prochaines cartes de la conscience, mais qui reste quand même enfermé dans cette première partie du rationnel, sans forcément avoir pu aller dans le, dans le trans-rationnel. Et de deep ecology, justement, l'écologie profonde, essaie de, de résoudre ça, parce que là, on va aller dans cette reliance et ça nous donne à ce moment-là des éléments de vision beaucoup plus vastes. On essaye justement d'aller dans, ce, dans ce, ce transrationnel. Et ça, je crois qu'il faut l'appliquer partout. Mais ça s'avère très difficile parce qu'on a besoin, notamment, de déconstruire des, des processus sémantiques et ontologiques tout à fait installés dans la langue que l'on parle tous les jours. Donc, on peut avoir envie d'aller dans, par exemple, de l'écologie profonde et en même temps, on utilise un langage rationnel. Et on reste piégé sans s'en rendre compte. Donc, ça, ça touchera à des lives évolutionnaires. Justement, on va essayer d'explorer de, hein, les, les, les constructions plus subtiles de nos limitations pour savoir comment les hacker et comment pouvoir aller plus loin. Voilà. Je vais finir, euh, finir là-dessus parce que l'heure a tourné. En tout cas, merci Lorenzo pour cette, pour cette belle question. et vraiment content d'avoir euh, eu cette, cette qualité d'échange. Merci pour vos questions absolument géniales. Moi, je me, je me régale d'échanger euh, avec vous. Eh bien, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. On va continuer sur les cartes de la conscience. On va parler d'une autre carte qui nous amène de, de l'espace égocentré à l'espace cosmocentré. On va voir qu'il s'agit aussi d'une carte qui se superpose sur tout, toutes les autres. Donc, il y a aussi une fonction tout à fait intéressante. Donc, ça nous aidera à comprendre aussi des mécanismes autres et complémentaires. Alors, vous le savez, il y aura un replay sur YouTube, bien entendu. N'hésitez pas à poster vos commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube voilà, pour rester informé de ce qui se passe. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle Les Humanonautes. Merci aux uns aux autres. N'hésitez pas, si vous voulez aussi apporter des compétences, j'en ai, euh, ai besoin sur du webmastering, j'en ai besoin sur de l'animation graphique, etc. Il y a plein de choses à faire, donc n'hésitez pas à me contacter. Vous savez aussi que je vis dans l'économie du don à 100 donc vous pouvez me soutenir bien sûr sur euh, nouvellecom don et là vous verrez euh, ce que vous pouvez faire. Voilà, je vous remercie et puis bah, je vous dis euh, à lundi prochain. Et pour celles et ceux qui veulent rester en ligne, vous pouvez me retrouver sur la chaîne euh, sur la chaîne télé Weo dans une heure, à 20 heures, puisque je vais avoir l'occasion de parler de l'économie d'après, dans ce même studio. Merci et belle semaine. Bye bye.